Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Aujourd'hui, nous recevons William qui va nous partager son histoire. Et le titre de son témoignage, c'est « Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver ». Vous savez, parfois dans la vie, on peut vivre des choses, rencontrer des difficultés qui vont totalement nous bouleverser. On va écouter son témoignage. Bonjour William. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci, merci. Aujourd'hui, tu as un témoignage à nous raconter. Yes. Euh, je vais te laisser euh, tout nous dire. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement un témoignage à, à faire. Je vais raconter un petit peu mon histoire, comment je suis arrivé ici aujourd'hui. Et, euh, et c'est ce qu'on ce qu va faire tout simplement. Mmh. Voilà. Donc, euh, pour commencer, mon témoignage, euh, bon, au plus petit souvenir que je me rappelle, on va dire qu'il a commencé quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, mmh. sachant que bon, je suis quand même assez jeune encore, oui. mais mon témoignage a commencé quand j'étais vers, on va dire au collège. C'est vraiment là où il y a eu un shift dans, mmh. bah, tout simplement dans ma vie. C'est là où, c'est l'âge de la puberté en fait. Oui. Au début, j'étais un enfant comme les autres, un enfant. Tu as grandi dans quel contexte familial grandi... Avec deux parents. Avec... Comment... Voilà, c'est ça. J'ai grandi avec mes deux parents, avec deux frères. Mmh. J'ai deux frères, deux parents, et j'ai grandi dans un contexte familial où euh... L'atmosphère à la maison elle était plutôt euh, des fois bien, ouais. des fois c'était un petit peu électrique, ouais. des fois c'était un petit peu tendu, tendu des fois c'était ouais. un petit peu normal. Ouais. Mais du coup c'était un petit peu, bon voilà, c'était mmh. vraiment le chaud et le froid en fait. Ouais, donc parfois une instabilité. C'est euh... ça, c'est ça. Et donc j'ai grandi dans ce, dans ce climat là. et euh, moi je grandissais parce que je me sentais quand même bien. Parce que mmh. je me disais j'ai deux parents, j'ai des frères, je m'amusais avec mes frères. Euh, bon, on faisait les 400 coups. On, ouais. on, les 400 on coups jou... on, <rire> voilà, on faisait les 400 <rire> coups. Je me rappelle même un jour, euh, bah, d'ailleurs bah, j'ai encore des séquelles aujourd'hui, il y avait euh, mon petit frère, on s'était bagarré. <rire> et et j'avais cassé ma dent. Oula Et donc là, ici en fait j'ai une dent cassée, mais sauf que là on ne voit pas parce que... Ah oui, parce que prothèse, je vois pas, on dirait ouais. que... Ah, ça y a une, ah, ça, y a ah, une prothèse, ouais. mais euh, je m'étais cassé les dents, donc côté rond et... On était, voilà. on était, alors, ma mère <rire> nous appelait euh, Duracell ah oui, et Nightgizer, ah les, ouais, les, ouais, les, ouais. les, ouais, les piles électriques, voilà quoi. donc elle nous appelait comme ça et euh, c'était comme ça que j'ai grandi, j'ai grandi vraiment, euh, on était bon, ni chaud ni froid mais assez énervé en même temps, assez tranquille, ouais. c'était comme ça en fait. mais euh, un jour, ce qui s'est passé, c'est que on grandit et il y avait la primaire. Et quand j'étais en primaire, j'étais vraiment très très doué à l'école. C'est-à-dire, j'avais des facilités dans toutes les matières. Mmh. C'est-à-dire, vraiment, j'avais 20 de 20 de moyenne même, que ce soit de, du CP jusqu'au CM2. Mmh. J'avais tout le temps 20, 20, oh, ouais. 20, 20, 20. J'avais, j'étais vraiment très très bon. Et euh, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça. Et j'avais vraiment des très grandes facilités à l'école. Puis après, on est arrivé euh, au collège. Et quand je suis arrivé au collège euh, j'avais toujours des facilités. Mais là, maintenant, ce qui a changé, c'était plutôt l'environnement. Et ce n'était pas l'environnement euh, de travail, mais c'était plutôt l'environnement des, des regards vis-à-vis -vis de moi. En fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que, comme tout jeune à la puberté, on sait que quand on rentre au collège, surtout à, à notre génération d'aujourd'hui, il ah, y a beaucoup plus de, de jugements et de moqueries. une pression, c'est voilà, une pression. C'est hein. une pression. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais arrivé tout ino... inoffensif, oui, tout innocent oui, oui. Mm -hmm. euh, au collège comme ça. Et euh, directement, c'est comme si tout le la réalité du monde, la réalité de toutes les choses de la vie en fait, sont venues vers moi en fait, d'un mmh. coup. Et donc il euh, y a eu des gens qui, par rapport à mon physique, parce qu'avant j'étais un peu plus euh, un peu plus large, il mmh. y a des gens qui sont venus, ils m'ont me critiquaient beaucoup, ils m'ont critiqué beaucoup, ils m'ont critiqué beaucoup, me disaient des, des des injures, des injures même en plein cours, tout ça, des choses comme ça. Ah oui. Et euh, même des amis, hein, des amis que j'avais même en primaire. Qui était là et qui, euh, qui me soutenait pas en fait. Mmh. C'est-à-dire, je pouvais être là en cours et euh, pendant que tout le monde se moquait de moi. Et moi, j'attends que bon, bah, mon pote qui était là depuis le de CP oui. euh, bah oui. ils me dise euh, Non, les gars, c'est pas gentil, mais lui, il était là en mode. Ah et donc, du coup, là, moi, j'étais en mode Ah oui, donc c'est comme ça en fait. Mmh. Et ça fait que je me suis retrouvé un peu isolé, un peu seul. En plus de ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde avait des téléphones. Mais moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de téléphone. C'est-à-dire que mmh. j'avais un petit téléphone tout comme un ça, là. un petit bigot, voilà. Mais même celui-là, j'étais <rire> <On décala dans rire> vraiment en décalage. Autres. Les autres étaient tous sur sur soit Snapchat, soit Instagram, Smartphone, les réseaux quoi, sociaux. Ouais. quoi. Et euh, moi, j'étais vraiment pas dans ce monde-là. Donc, euh, pendant que les gens commençaient à, à s'intéresser aux filles, bah, moi, je pouvais pas m'intéresser aux filles parce que mmh. bah, j'étais pas trop dans ça. Pas ce contexte-là. Voilà. Hein. Et du coup, ça fait que, bon, même si je pouvais pas m'intéresser aux filles, par exemple, il y a beaucoup euh, de personnes de mon entourage. Bah, comme je les voyais au lycée, ils étaient là, ils parlaient que de ça. Parce que nous, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès 5e, ça parlait déjà que de ça. Ah oui, c'est à dire dès cinquième, il euh, n'y avait pas d'autres sujets d'investigation ouais. que ça. Parce que bon, il y avait un ami à nous qui était là et qui parlait de ça. Donc euh, tout le monde était un petit peu en train de suivre. Ouais. Et donc ça fait que moi, j'étais plutôt comme ça, en train de regarder derrière. Mais j'étais vraiment en train de travailler les cours sans trop m'intéresser à ça. En fait mm -hmm. Mais, euh, mais les, les avis sur, sur moi, sur mon physique, commençaient vraiment à peser. Parce que plus je m'intéressais aux filles à cause de, de ces fréquentations, plus en fait, bah justement, j'attendais enfin, que les filles... Voilà, c'est ça. Il y a, filles, voilà, il y a un standard dans lequel <rire> il faut rentrer parce que c'est ce standard qu'on nous montre. Exactement. Mais... Et je m'attendais vraiment en fait bah, euh, à avoir bah, du coup des bons retours. Mmh. Mais comme euh, tout le monde se moquait de moi, bah, j'étais vraiment blessé. J'étais vraiment blessé, j'étais en mode bah, si eux, ils disent ça de moi, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle pense ça de moi. J'étais mmh. un petit peu dans un, dans un cercle ça comme avait ça. Une, une fausse estime de soi, une est mauvaise ça. estime de soi. Et j'avais vraiment pas confiance en moi. Oui. C'est-à-dire que même je marchais comme ça. Courbé. Voilà, courbé, parce que euh, bah, je je, je, sais pas, je me sentais pas à l'aise. Sens... Bah, tu pas fier de ce que fier. Je marchais vraiment courbé. Même ma mère me le disait souvent. Euh, elle me boostait vraiment, en fait, à ce, ce niveau-là. Et euh, c'était euh, elle aussi qui me boostait beaucoup. C'était vraiment ma mère qui me boostait beaucoup. Durant ces épreuves, durant ces temps-là, des fois, je lui demandais des choses et elle me, elle me disait beaucoup. Mais après, je ne lui, je lui parlais pas trop de ma situation. Mmh. C'était une situation que je vivais à l'école, mais je ne parlais pas trop de ça. Mmh. Et ça fait qu'à la maison, il y avait des répercussions. Quand je rentrais chez moi, j'étais... Euh, des fois très énervé de ce que je pouvais ressentir à l'école. Et donc ça fait que vraiment je m'énervais et je lâchais tout à la maison. Parce oui. qu'à l'école je ne peux pas lâcher, je ne pouvais pas m'énerver à l'école. Il y, y en a euh... c'est le contraire, y en a comme c'est compliqué à la maison, ils vont taper les gens à l'école, <rire> ils vont s'énerver, mais du coup toi ça a été le contraire. Ouais, voilà, moi c'était le contraire, bon quelques bagarres, euh, euh, mais ça c'était en primaire, ce pas ouais. au collège. Mais euh, moi c'était tout à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison c'est vraiment l'endroit où je me lâchais, mais c'était vraiment... Euh, J'étais énervé. En fait, des crises de colère Oui, des grosses crises de colère. Taper contre les murs, j'étais vraiment énervé, je criais comme ça. Parce qu'en fait, en fait j'avais une rage que je ne pouvais pas libérer oui. euh, à l'école et au collège. Mmh. En fait. mmh. Et donc, ça fait que quand je rentrais chez moi, même mes petits frères, je crois, ils ont dû me baver un peu. <rire> Dès qu'ils faisaient un truc, qui me. <rire> tu sais, là. Ah, ouais. Parce qu'en fait, vraiment, j'en pouvais. Bah... En fait, c'était pas vraiment contre eux, mais mmh. c'était contre tous, toutes les personnes qui faisaient ça au collège. Et j'ai libérer ça à la maison mm -hmm. parce que c'était l'endroit où je me disais bon bah là je suis libre là je peux faire mm -hmm. là, je peux m'énerver ici là et ouais. dans tous les cas ils, ils doivent qu'accepter ouais, en fait ça. parce que c'est ici que, que je vais libérer <rire> tout et donc ça fait que j'étais vraiment tendu j'étais vraiment une phase où quand j'étais très petit j'étais très souriant et j'étais vraiment là maintenant une phase où j'étais en mode très voilà ouais. j'étais vraiment en train de bouder j'avais plus trop le sourire j'avais plus confiance en moi et euh, je faisais plus rien du tout mm -hmm. et euh, en parallèle de ça ce qui m'a aidé à vraiment commencer à reprendre confiance en moi, c'est euh, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Mmh. qu'il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube. Et euh, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos pour justement montrer ma personnalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais plutôt du jeu. Et quand on fait du jeu sur YouTube, euh, les gens vont pas forcément te regarder ton physique ouais. parce que c'est plus ton jeu, c'est plus ta personnalité, c'est pas trop euh, à quoi tu ressembles en mm -hmm. fait, les gens, j'avais pas trop de webcam en plus, j'avais pas de webcam donc on voyait pas ma tête, mm -hmm. on voyait pas de caméra, donc ça fait qu'il y avait vraiment que mon image et les gens aimaient pour ce que je faisais. Mm -hmm. Et donc du coup ça fait que j'avais beaucoup de commentaires qui mettaient des, des avis positifs, oui. en mode oui c'est bien ce que tu fais, continue de ça, mm -hmm. et ça ça m'aidait à avancer oui. en fait. Et ça fait que je pense que si j'avais pas commencé à faire des vidéos, je pense que j'aurais pu être encore plus mal. À ce moment-là de ma les vie. Les paroles sont tellement importantes. En fait, les paroles ça. peuvent vraiment détruire une personne comme elle peut vraiment le construire, l'aider, l'édifier. C'est ça. Ah et ouais. même, bah justement, sur YouTube aussi, il y avait des haters, des gens oui. qui ne m'aiment pas. Ouais. Et du coup, ça fait que les personnes qui m'aimaient m'aidaient à tenir compte les haters sur YouTube. Ouais, C'est ça. Et ça fait que maintenant, j'arrivais même à tenir plus à l'école aussi. Oui. Et donc ça fait que ça a eu même des répercussions à l'école. Mmh. Et donc, j'avance comme ça et sixième passe, cinquième passe, quatrième passe euh, en même temps. Euh, les avis commencent encore à devenir plus forts, plus pesants ouais. et, euh, parce que la puberté euh, évolue quoi. Ouais. et euh, tout simplement il y a un moment je continue à avoir des bonnes notes et j'arrive en troisième et quand j'arrive en troisième, c'était euh, en 2016 si je dis pas de bêtises mm -hmm. quand j'arrive en troisième euh, un jour je rentre chez moi comme ça et ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que ce jour là j'avais une, une intuition par rapport à quelque chose ce jour là je rentre chez moi et je sentais qui avait un problème avec mon grand-père. Comme ça Comme ça. C'est-à-dire, je sentais comme ça. je Et même, euh, peu de temps avant, même je me rappelle, j'avais dit à, à ma mère, j'avais dit c'est quand qu'on voit grand-père oh. Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas, j'avais senti ça dans mon cœur, alors que je ne sentais jamais ça de, de, ouais. depuis jamais. Mm -hmm. Mais là, moi je me disais, mais c'est quand qu'on voit grand-père Et là, elle m'a dit, oh oui, euh, bientôt, nan, nan, nan, nan, en mode comme ça, quoi. Mm -hmm. Parce qu'elle, voilà. Et un jour, je lui avais dit ça. C'était peut-être, euh, on va dire, quelques semaines avant. Et un jour, je rentre comme ça. Et Quand je rentre à la maison, tout le monde pleure. Oh. Je vois ma mère, elle pleure. Je vois euh, tout le monde est abattu à la maison. Et tu as fait le lien directement ou pas? Non, j'ai pas fait le lien du tout. J'ai pas fait du tout le lien je... parce que là, je savais pas du tout ce qui se passait. Mm -hmm. Et je suis rentré. Moi, j'étais euh, bon, pas trop heureux parce que je rentre de l'école mm -hmm. et voilà. Tout le monde pleure, les... ouais, mais tout le monde pleure. Bah, j'étais en mode euh... bon, ouais. ok. Et euh, là, ma mère m'annonce que euh, mon grand-père il a fait un AVC. <rire> mon grand-père a fait un AVC. Il faut savoir que mon grand-père il était euh, au Congo, mm -hmm. il était pas en France parce que. Il n'était pas en France parce que là-bas, il, une, une, enfin une, il faisait la politique là-bas. D'accord. Il faut savoir que mon grand-père, ça a été à un moment l'un des vice-présidents du Congo. D'accord. Voilà. Et euh, donc, euh, euh, donc, il a fait un AVC. Et là, tout le monde est, est choqué un peu, tout le monde est un peu sur la panique. Et moi, je faisais. Et là, direct, boum, j'ai fait le lien. J'ai fait, mmh, mais, mais il y a deux semaines, j'avais... Voilà. J'ai fait, oh, OK. Et euh, ce moi aussi, je pense... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que, est que peut-être tu culpabilises Comment tu te sens à ce moment-là que tu fais le lien et tu dis mais en fait, je savais entre griffes. En vrai, pas... en fait, je me suis rendu compte que je savais, mais j'ai pas tenu compte de ça. Ouais. C'est-à-dire, sur ça le coup, j'ai juste... j'ai pris conscience que... C'est ça, je pas vraiment pris conscience que j'avais vu, en fait. Ouais. A... Comme... En fait, comme quoi, ça m'avait averti, oui. en fait. Et du coup, bah, juste, euh, j'ai pleuré avec tout le monde. <rire> parce mm. que tout le monde pleurait, donc mm. j'ai pleuré aussi. Et, euh, et là, c'est là où tout a commencé, on va dire. C'est là où, véritablement, il euh, y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que quand mon grand-père est mort, il était au Congo. Et donc, ce qui se passe, c'est que euh, nous tous, on a été amenés avec toute notre famille, c'est-à-dire, euh, vu que c'était une personnalité en fait, euh, en Afrique, on a été amenés en fait, à aller là-bas pour euh, ses funérailles, pour euh, son enterrement, tout ça, tout ça. On a été amenés avec ma, les, nos tantes, nos oncles, nos cousins, nos cousines, à aller là-bas pour, euh, pour faire son, son enterrement, ses funérailles, tout ça, tout ça. Et euh, là, on a pris l'avion. Et là, c'était vraiment le, le choc, quoi. C'était vraiment le choc. On a pris l'avion, on est parti là-bas. Euh, et là, on voit là-bas les gens pleurent, les gens. Et, on voit... et là, c'est là, je me suis rendu compte que quand même, il euh, y avait beaucoup de personnes qui connaissaient mon grand-père. Ouais. Je, oh, euh, wow, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent alors que je ne les connais pas les ouais. personnes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens. Je fais, ah oh, oui, y a autant de personnes. Et moi, j'étais là, j'étais dépassé un peu. Je me disais, mais j'ai jamais vécu ça. J'ai déjà vécu des, des personnes qui sont mortes dans ma famille, comme ma grand-mère juste avant mais il n'y avait pas autant de personnes. Ouais. Et là, en fait, le fait de voir autant de personnes qui pleuraient comme ça, je me suis dit mais moi, c'est mon grand-père, mais il y a encore plus de personnes qui pleurent. Qui pleurent. Donc là, ça a encore, boum, plus mmh. appuyé le fait que euh, c'était des qui se passait. Mmh. Et donc là, tout le monde est triste, tout le monde est un peu comme ça, tout le monde est un peu tendu sur les nerfs, etc. Parce que bah, un deuil, c'est compliqué. Et, euh, et euh, ça passe, ça passe, ça passe. Et euh, maintenant, je vois quoi C'est que quand euh, c'est le moment de repartir en France, quand c'est le moment de repartir en France, euh, on part tous. J'étais parti là-bas avec mes deux petits frères, mm -hmm. moi-même mm -hmm. et euh, mon, mon père. Mm -hmm. On était parti là-bas et ma mère également. Oui. Et ce qui se passe, c'est que quand c'est le moment de repartir, on va à l'aéroport. Et au moment où on est à l'aéroport pour repartir tous ensemble, ma mère vient et nous annonce qu'elle reste. Et là, à ce moment-là, c'était chaud. Ouais. <rire> c'était vraiment chaud. Je me suis dit, tu restes, c'est-à-dire il faut savoir que toute la période d'avant, euh, la situation avec mon père elle était un peu compliquée. Mmh. C'est-à-dire que mon père était là sans être là. Mmh. Il était là, mais des fois, il n'était pas trop là. C'est-à-dire qu'il était plutôt dans son coin, ouais. il n'était pas trop avec nous. C'était plutôt ma mère qui s'occupait vraiment de, de nous euh, mmh. à fond, fond, fond, en fait. Mmh. C'est vraiment ce que je chantais, en tout cas. Mmh. Et, euh, pendant qu'il que y avait tout ça, mon père, il, moi, je le voyais plus euh, éloigné de moi. C'est-à-dire Je le considérais, mais moi, j'étais beaucoup plus proche de ma mère. C'est-à-dire ouais. que même des fois, je suis là, oh, dès qu'on devait rigoler, j'allais voir ma mère, dès qu'il y avait un truc, j'allais voir ma mère, j'allais pas voir mon père. Parce que j'avais que lui, c'était plus, euh, bah, dans son coin, faut Tranquille. pas trop le déranger. Ouais, quoi. Ouais. Ouais. Et euh, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que là, ma mère, elle reste, et donc ça veut dire qu'on devait retourner juste avec euh, mon père. Et là, tu dis, purée. Et là, je dis, mais. Déjà comment, toi comment tu comment restes faire. et en plus ça nous on part avec euh, voilà. mon père et là je commence à pleurer mais vraiment et là tous mes frères on est abattus on pleure au maximum alors là c'était vraiment les larmes voilà, à voilà. fond en plus c'était c'était tout d'un coup en fait c'est à dire qu'à l'aéroport comme ça en fait c'était après... prévu que vous puissiez tous repartir oui mais c'est à l'aéroport qu'elle a enfin, c'est ça elle a et, décidé euh, de rester et elle nous a dit qu'elle repartait enfin qu'elle allait rester en fait juste pour un temps en fait elle a dit qu'elle allait juste rester pour un temps c'est à dire pour euh, faire des affaires pour la pour les, le, le bah, justement le parti politique oui. et du coup on rentre mais on était vraiment triste tout ça et on était abattu. Même quand j'allais en cours, j'avais plus envie de travailler. C'est-à-dire que même si j'avais des très bonnes notes, j'avais plus du tout envie de travailler. Tu plus cette motivation. Il n'y plus cette motivation. J'étais encore en troisième, c'est-à-dire que j'avais encore le, le brevet le qui brevet. devait passer. Je l'ai passé le brevet avec euh, une mention très bien. Mais c'est vraiment parce que j'avais eu des facilités tout, euh, tout au long de ma vie en fait. Ouais. Tout au long de ma vie, mais sinon j'ai plus... Là je ne travaillais pas, c'est-à-dire que même quand j'ai passé le brevet, je n'ai pas travaillé. Mmh. C'est-à-dire que j'étais là et j'étais en plus comme ça. Tu mais... ton max, à ton maximum. Ouais, je n'étais pas au maximum, mais gloire à Dieu, j'ai eu le brevet mention de très bien, yes. sans travailler. Mais c'était yes. vraiment un exploit ça. Et, euh... et là, voilà, j'étais vraiment fatigué, j'étais vraiment en mode bon, j'ai Alors coup... le retour à la réalité sur ta maman à la maison, euh, comment euh, ça se passe à la... Ouh là là <rire> À la maison, c'était vraiment... Le, le vide, mm. c'était vraiment le vide, c'était très compliqué à faire dès le début parce qu'il faut savoir que en plus que moi-même j'ai ressenti quelque chose, je suis plus grand d'entre tous mes frères, donc ça fait que moi forcément je dois avoir les épaules plus solides que ceux d'en dessous en fait, oui. mais les plus petits c'était plus compliqué pour eux. Ils avaient quel âge Vous avez combien d'âge d'écart de... Combien d'âge d'écart euh, Mon frère, il a deux, le, le premier qui est en dessous de moi, il a deux ans de moins que moi et celui juste en dessous il a de moins que moi. Voilà, il a 50 mois que moi. Donc ça fait que, par exemple, ben, imaginons, ouais. j'ai 17, ouais. il a 15 et l'autre a 12. Ouais. Voilà. Ouais, ils sont plus petits, bon, yes. vraiment plus petits, ouais. Et donc euh, ça fait que pour eux ça a été vraiment plus compliqué. Il y en a un, celui qui est juste en dessous de moi, lui il était plus en mode renfermé sur lui-même, euh, vraiment qui parlait plus à personne, qui euh, restait dans son coin, qui était sur son ah, lit avec cet événement-là. Voilà, avec son téléphone, parlait plus à personne, il était sur son téléphone tout le temps, sur son lit tout le temps, parlait plus à personne. Euh, l'autre était, est vraiment devenu très colérique et euh, en fait il faisait des crises parce que bah, sa mère n'était plus là en fait. Oui. Du coup, c'était des crises de bon, il manque ma mère et du coup, c'est moi qui devais un petit peu à, à assumer ça parce que je me disais bah bon, faut qu'on le calme parce ouais. que voilà, c'est sûr que c'est normal en fait pour mm -hmm. un enfant de son âge qui mm -hmm. perd sa maman. Il était mm -hmm. très petit à ce jeune là, à, à cet à ce âge là. Âge. Il était il avait pas 12 ans en fait. Là, il avait peut-être euh, bah, c'était à 4 ans, mmh. c'est-à-dire il avait 8 ans. Et à oui. 8 ans, euh, tout ouais. seul comme ça, c'est compliqué. Mmh. Et donc ça fait que j'ai tout pris sur moi. C'est-à-dire que je prenais vraiment tout, tout, tout, tout, tout sur moi. C'est-à-dire que le... je prenais tout. pourquoi, voilà. à ce moment-là, comment euh, tu penses que ton père se sentait Parce que ça devait être aussi... Euh... Pas évident parce que sa bah, femme reste et il <rire> se dit bah c'est nouveau, enfin qu'est-ce comment ça va se passer parce qu'on a l'habitude, tu l'habitude de fonctionner parce que euh, mon épouse est là, mm. elle s'occupe des enfants, etc. Mais là, comment tu penses que ton père se sentait à ce moment Moi je pense que mon père il se sentait euh, assez perdu ouais, dans l'histoire, pris au dépourvu, voilà, pris ouais. au dépourvu, genre sur l'instant T, c'est-à-dire ouais. c'était un, un instantané. Mais je trouve qu'il a très bien réagi, oui. c'est-à-dire que malgré tout ça, en fait il a très bien pris ses responsabilités, il s'est occupé de nous euh, très rapidement en fait, c'est-à-dire oui. qu'il n'a pas fait le, le, le père qui, non, euh, non il regarde pas, bon, c'est bon, elle est partie du coup, bon bah vous, euh, débrouillez-vous, ouais. tout ça. Non, il s'est vraiment très bien occupé de nous, et d'un coup il a oui. commencé à, à changer en fait. C'est-à-dire oui. voilà, on a vu un, un petit changement rien que vis-à-vis -vis de ça, et, euh, et, mais il a très bien réagi, il a très bien réagi, mais euh, je pense qu'il s'est vraiment senti euh, un peu... Euh, je comprends pas, -ce je, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, c'était vraiment instantané. Mais, euh, mais du coup, gloire à Dieu, parce que ça s'est quand même pas trop mal passé. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que peu après ça, peu après ça, la vie continuait. Mais euh, là, j'ai vraiment décidé de m'intéresser plus en plus aux filles. C'est-à-dire mmh. que vraiment là, j'étais en mode décidé de m'intéresser aux filles. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah j'ai plus l'amour de d'une mère donc j'ai plus de présence fémin il n'y a plus de présence féminine à la maison mmh. et du coup je cherchais une présence féminine mmh. ailleurs en fait mmh. je me disais bon bah je cherche une présence féminine bah, chez les filles ouais. euh, des câlins ou je sais pas quoi ou ouais. je sais pas quoi et du coup c'est là où je me suis dit bon bah je m'intéressais parce ouais. qu'avant en fait je m'intéressais mais en vrai je m'intéressais pas vraiment c'était vite fait bah, c'était ouais. en mode bon euh, comme tout le monde veut je veux aussi mais je voulais pas en fait mmh. mais là c'était moi-même qui voulais, c'est-à-dire que là, c'était plus les autres qui m'incitaient à vouloir euh, avoir une copine ou avoir, euh, voilà. Mais c'était moi-même qui voulais en fait. C'était moi-même qui cherchais pour euh, un peu couvrir ce manque-là que j'avais dans ma vie. Et là, j'ai vraiment essayé de m'intéresser, m'intéresser, mais je <rire> n'ai pas réussi. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises que j'ai faites, à chaque fois, euh, les gens ne voulaient pas. C'est-à-dire voilà. que même moi, quand j'avançais, bah, les gens ne voulaient pas. Échec, échec, échec. Et avec du recul, je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est pas arrivé ouais. quoi. je vous remercie qu'il y a eu vraiment beaucoup d'échecs mmh. c'était voilà parce que sinon j'aurais all... été plus loin en fait ouais. et c'est vraiment pas ce que ce que j'aurais voulu aujourd'hui aujourd quand, je, quand je prends du recul. Mmh. Et donc, ça et donc euh, ce qui s'est passé c'est que là j'avançais dans ça, je, je tentais à gauche, je tentais à droite et mais euh, en parallèle j'arrivais quand même à, à rester stable on va dire c'est à dire ouais. que j'étais quand même pas trop, pas trop stable euh, émotionnellement mais j'arrivais quand même à me poser à me dire ben, comment je peux faire. C'est-à-dire je m'interrogeais vraiment comment je peux faire. C'est-à-dire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes frères à aller mieux Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon père à aller mieux Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même m'aider moi-même à aller mieux C'est-à-dire que je pensais déjà à une solution en fait. Je cherchais véritablement une solution. Parce que je commençais à me dire, bon ma mère, c'est vrai qu'elle est loin, donc j'espérais que ma mère revienne. Mais au final, j'avais comme une conviction que bon, elle revenait en même temps elle pourrait revenir, mais en même temps, elle ne pourrait pas revenir en fait. Mais du coup, ça faisait combien de temps qu'elle était là Ça faisait là, ça faisait peut-être un an. Là, ça faisait juste Déjà. un an. Là, vous continuez à parler au téléphone et tout ça euh, Aujourd'hui Bah non, à l'époque. À l'époque Vous continuez oui, à avoir un contact on parle avec au téléphone elle. Des fois, elle venait, mais elle, elle repartait. Elle repartait très rapidement. Et du coup, ça fait que bon, c'était une semaine, ouais. mais une semaine de yo. Et après elle repartait, donc c'était en mode, de, bon voilà quoi. Donc c'était pas l'attente, l'attente ouais. c'était qu'elle vienne et qu'elle reste, c'était pas ouais. qu'elle vienne et puis ouais. qu'elle reparte en fait. Donc euh, c'est ça, et même je me rappelle un jour quand elle était revenue, d'ailleurs, elle avait dit, euh, bah, bah maintenant c'est, bah moi ma vie maintenant elle est, au, elle est en Afrique. Et là, bon non, là, là ça m'avait vraiment, ah ça m'avait détruit, ah. <rire> ça m'avait détruit. Là j'avais vraiment commencé à, à sentir vraiment de... de un sentiment même presque d'abandon. Hein. Ouais. Tu avais vraiment senti un sentiment d'abandon, de... en mode, bah ah oui, c'est sérieux ça Nous, on n'a rien, rien demandé en vrai. On n'a rien demandé. Il y a juste quelqu'un qui est mort et aujourd'hui, bah, ça fait qu'on n'a plus notre mère à la maison ouais. chez nous. Et vraiment, oh, là, c'était en mode, je voulais chercher une solution. À ce moment-là, tu avais grandi dans une famille religieuse ou pas, qui croyait en Dieu Pas du tout. Pas du tout. En fait, peut-être que mes parents avaient des bases et quand ils étaient petits. Moi. Est-ce que tu croyais en Dieu tu savais qu'un Dieu existait Ou... Je savais qu'un Dieu existait. Mais pas plus, quoi. Mais c'est tout. C'est-à-dire, euh... il y a Dieu, on est chrétien, oui, c'est tout. tout. On... Donc, dans ces périodes-là, est-ce que tu commences à te questionner sur Dieu Sur Dieu, en vrai, non, pas trop. Je me questionnais sur trouver une solution, mais pas forcément sur Dieu, en fait. C'est-à-dire que je me... Bah, Raconte-nous cette solution que tu as trouvée et comment justement tu arrivé à Christ, à connaître Jésus. Ok, yes. Et euh, bah, justement, c'est lui la solution. C'est lui la ah, solution que j'ai trouvée. C'est <rire> clairement lui la solution que j'ai trouvée. Mais à ce moment-là, je, je me questionnais pas du tout sur Dieu, mais je me disais il y a une solution, il faut que je la trouve. Et euh, ce qui fait qu'à un moment, on était tous là, peu, vraiment peu après que ma mère soit, soit partie. C'était peut-être quelques mois, hein, quelques mois après. Euh, mon père, c'est venu par mon oncle en fait. Euh, mon oncle a a amené un homme de Dieu chez nous, enfin voilà, par le biais de mon père. Et euh, ça fait que l'homme de Dieu, quand il est venu, il a, il a commencé à nous parler comme ça, euh, par rapport à la situation. Et euh, il a commencé à, à, à parler sur des choses de nos vies qu'il n'était pas censé connaître. C'est-à-dire qu'il commence à dire... Il a dire, prophétisé. Voilà, il a prophétisé des, des paroles. Il connaissait des choses, euh, paroles de connaissance. Des Alors qu'il n'était pas ça. censé... Il n'était pas censé connaître, quoi. Je, moi je me disais... mais. Mmh. En fait, est-ce est que tu disais que c'était sous inspiration divine ou est-ce que mmh. tu comprenais pas encore tout Moi ce je tout connaissais ce la, la sorcellerie à ce moment-là et je me suis dit soit c'est un sorcier <rire> soit c'est Dieu. Là à ce moment-là je, wow. je, bon, bah, ah. je, je, ah. je me suis dit soit c'est un sorcier soit c'est Dieu. Mais après il m'a parlé d'église j'ai fait bon bah c'est Dieu. Oui. Je ne sais pas soupçonner si mmh. le, le mal, je ne me suis pas dit bon non c'est un sorcier mmh. ou c'est pas quoi, mmh. je me suis dit bon là c'est spécial. Mmh. Là c'est quelque chose... En fait tu m'avais dit que oui toi tu es très bon à l'école et même tu réussis mieux que tout le monde ici et que tout le monde n'a jamais réussi si je fais... C'est vrai. Après, il a dit un autre truc sur mon frère, je suis c'est vrai. vrai. Après, il a dit un autre truc sur mon dernier frère, je suis mais c'est vrai ça aussi. <rire> <rire> ok, bon. C'est-à-dire que là, euh, si, mmh. c'est ça, c'est que quelqu'un lui a dit. Mmh. Et je me suis dit, c'est pas mon père, il fait pas des subterfuges comme ouais. ça. Donc je me suis dit, ça, ça peut que être Dieu. <rire> et donc après, il nous a invités à l'église et euh, on était partis à l'église. Et euh, là, y il avait, y avait la louange. Et comme euh, moi, j'aime beaucoup danser, vu que je suis congolais, et bah <rire> moi, je danse... <rire> Merci <rire> pour la précision. <rire> Et du coup, moi, j'allais à l'église, mais ce que j'aimais le plus, c'était les louanges. C'est-à-dire que bon, il y avait le, le message, mais... mais le message en mode Ouais. Ah, tu attendais le moment où tu allais danser, C'est ça, c'était <rire> plutôt Ouais, ouais, tu ouais. Moi, je louais, de ça, de ça. Il y avait le bon rythme là, ouais. le bon rythme, mais j'étais vraiment à fond. Et euh, on allait vraiment tous les dimanches. C'est-à-dire, j'étais vraiment assidu. Tous les dimanches, on allait. On est avec euh, mes, mes, mes deux frères et euh, mon père. On allait à l'église, tout ça. Et euh, un jour, c'est là où il s'est passé vraiment quelque chose. Et je veux dire, c'est vraiment ce jour-là où euh, j'ai rencontré Jésus. Les autres jours, j'allais à l'église, mais je n'avais pas rencontré Jésus. On me parlait de Jésus, je on me parlait de par ça. C'est par religiosité. C'est ça. Je commençais à connaître des choses. Je commençais même à même parler à mes amis hein, de, de, du fait que j'allais à l'église. Mais c'était pas vraiment... Euh, ma vie n'avait pas vraiment changé et j'avais toujours ce vide dans le cœur. Mais un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive à l'église. Il y avait une, une adoration comme ça. Et cette adoration-là, jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment mon adoration numéro une. C'est-à-dire, c'est vraiment l'adoration de la rencontre avec Jésus. Et euh, cette adoration-là, c'était euh, « Mon Jésus est vivant, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la, glo euh, que la gloire lui revienne. Mmh. » Et euh, quand je chante ça, au même moment, je commence à pleurer vraiment fortement. Mmh. Ce qui veut dire, c'est que moi, je pleurais vraiment pas. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas quelqu'un qui pleurait. Moi, à chaque fois que je pleurais, c'était je pleurais d'énervement. Ouais. Que... <rire> <rire> les seules fois où je pleurais, c'est quand tu m'avais énervé, énervé vraiment fortement. Ouais. Et là, du coup, je pleurais parce que j'avais envie de te taper. Ouais, ça. <rire> Mais sinon, je ne pleurais pas. Et là, je commence à pleurer, pleurer, pleurer, pleurer. Et je tombe comme ça par terre à genoux. Et là, je commence à crier Jésus, Jésus. C'est-à-dire que je criais Jésus À l'église À l'église. Euh... C'est-à-dire pendant l'adoration. Pendant wow. Et c'était vraiment fort chanter, vraiment quelque chose me saisir comme ça. Mmh. Et, euh, wow. et je commençais à pleurer et je disais Jésus, mais sans vouloir le dire. C'est-à-dire que c'est comme si c'était plus fort que moi. Je criais ça très fortement. Ça sortait en fait. vraiment. Ça sortait. Des et entrailles. je criais, mais je criais vraiment wow. fort. Et ça, c'était euh, ça vraiment, vraiment trop puissant. Et à ce moment-là, ce que je sentais en fait, c'est que... Le Seigneur m'aimait plus que moi-même je m'aimais, il m'aimait plus que mes frères m'aimaient. il m'aimait plus que mon père m'aimait et il m'aimait plus que ma mère qui était partie m'aimait. Et à ce moment-là, c'est véritablement là où j'ai décidé de dire, je vais donner ma vie à celui qui m'aime plus que tout le monde en yes. fait. Moi, je cherchais l'amour de ça. ma mère qui était partie, mais lui à ce moment-là, il m'aimait plus que elle en fait. Et, son je amour suis dit, peut nous ça. et je me suis dit, c'est ça, je me suis dit... Oh, alors l'amour là que j'ai perdu, il peut être remplacé, remplacé en fait. Il peut être wow. comblé. Wow. Je n'ai peut-être pas l'amour de ma mère actuellement, mmh. ou peut-être que je ne le sens pas, parce que bien évidemment, ma mère, je pense, elle m'aime quand même, ouais. mais je ne le sens pas au, au quotidien. Mmh. Mais au quotidien, ce que je peux sentir, c'est son amour à lui. Yes. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer Jésus, je vais tenter Jésus, et j'ai vraiment décidé de marcher avec lui, j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Amen, amen. Et depuis que bah, tu l'as rencontré. Euh... Ta vie n'est plus la même. Non, ma vie, <rire> vie n'est plus du tout la même. Ma vie n'est plus du tout la même. D'ailleurs, grâce à ça aussi, j'ai pu euh, bah, justement avoir euh, une meilleure relation avec ma mère. Parce que euh, depuis, c'est vrai qu'on s'appelait au téléphone, mais c'était vraiment très conflictuel parce que je me sentais abandonné en fait. Donc ça fait que bah, je le faisais ressentir. Je le ai... enfin, ouais. faisais bien ressentir. Ouais. Mais, <rire> mais euh, même, bah, j'ai développé de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est bon, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, j'ai développé l'amour de Dieu envers ma mère, tout ça, tout ça. Et euh vraiment, notre relation, elle a recommencé à bien fonctionner, et aujourd'hui, on fonctionne très bien. Également, avec mes frères, dans la maison, j'ai vu que mon père a littéralement changé, mes frères ont littéralement changé depuis que tout le monde wow. a donné sa vie à Jésus, wow. et c'était vraiment tout le monde en même temps. C'est-à-dire wow. qu'il y en a, il y en a, oh. bon. Wow. Il, y en a, il y en a qui étaient un peu voilà, comme ça, citron, mais... mais en vrai, c'était vraiment tout le monde en même temps. C'est-à-dire qu'à la maison, il n'y en avait pas un vraiment qui était en mode « Non, Jésus, là-bas, c'est là-bas ». Quand et Dieu visite une famille. C'est ça, et là, wow. il nous a vraiment tous visités en même temps Amen. et c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment incroyable. Il y, en a, il y a mon frère qui faisait du piano à l'église. Il y a moi qui, euh, qui, qui commençais à, à servir un petit peu dans le multimédia, de ça, de ça. C'était wow. vraiment incroyable. Amen. Merci beaucoup, William, pour ces témoignages. Nous allons passer à une autre partie de notre émission. Nous avons suivi un témoignage vraiment merveilleux. Comment Dieu est capable de même venir remplacer euh, l'amour d'une mère. En fait, de vraiment remplir euh, cette carence que nous avons en amour. Peu importe la personne que tu as perdue, Dieu est un soutien et Dieu est capable de te manifester son amour et de guérir ton cœur. Et j'aimerais aujourd'hui prier pour toi et déclarer ces paroles sur ta vie. Si toi aussi, euh, tu as vécu un, boule un bouleversement, de ce même type-là, que Dieu puisse vraiment agir dans ta vie, dans ta famille, et que son amour puisse vraiment vous couver. Seigneur, je prie et je déclare au nom de Jésus que pour toutes les personnes, Seigneur, qui nous regardent, que tu puisses sincèrement et véritablement, Seigneur, les attirer à toi. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir et comprendre, Seigneur, quelle est l'immensité de ton amour envers eux, Seigneur. Je prie que tu puisses restaurer des familles, Seigneur, que tu puisses restaurer des cœurs au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ton amour, que ta paix et que ta joie, Seigneur, soient leur partage au nom puissant de Jésus. Amen. Tu me regardes et peut-être que tu n'as pas... Toi non plus, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de, une relation intime, une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te donner l'opportunité de pouvoir faire partie de la famille de Dieu et de connaître Dieu de manière intime, afin qu'il puisse se révéler personnellement à toi. Tu peux faire cette prière avec moi, fermer les yeux à haute voix et dire, « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je crois que tu es le Fils de Dieu, mort pour mes péchés et ressuscité par Dieu. Je te demande pardon pour ma vie passée. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur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 C'est ton père, c'est ton ami. Il est là, il t'aide, il te soutient. Tu peux tout lui dire, lui parler avec tes propres mots. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez également un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage dans Partage ton histoire.